Située au large de l'Afrique, l'île de Madagascar dispose d'un climat et de caractéristiques naturelles qui en font un terroir d'exception pour la culture du cacao. L'excellence naturelle de ces variétés, initialement du pur criolo, est révélée par un savoir-faire humain en matière de traitement post-culture. Le cacao de Madagascar, réputé pour la typicité de ses arômes, a obtenu en 2016 le label de Cacao Fine de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. La région du Sambirano, située au nord-est de l'île, est traversée par un fleuve qui lui a donné son nom. Long de 124 km, le Sambirano enrichit de ses nutriments les terres alluviales qui concentrent aujourd'hui près de 99 de la production du cacao malgache. Pour réaliser ces couvertures tanéas, Chocolaterie de l'Opéra a sélectionné les fèves de la ferme Amboïmène Sud un choix motivé par une qualité aromatique exceptionnelle, récemment récompensée par un international Cacao Awards. Nous voici sur la ferme d'Ambouillemène Sud, qui est une des huit fermes qui constituent la plantation Mava. C'est la plus grande ferme de la plantation et elle cumule un total de 270 hectares sur lesquels nous cultivons du cacaoier. À Madagascar,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 C'est aux premières lueurs du soleil que les équipes se réunissent au point de répartition où les attendent les responsables d'équipe pour procéder au traditionnel appel. Oui. À an Sud, les femmes sont plus nombreuses. Elles jouent un rôle prépondérant pour la plantation. Après l'appel, les équipes se dispersent aux différents points de récolte sélectionnés par le responsable. Chez Mava, la récolte s'effectue par équipe de deux. Pendant que les femmes décrochent les cabosses mûres repérées à leur couleur, les hommes les centralisent dans les sacs de récolte. Sur les anciens cacaoyers, dont la pousse n'a pas été maîtrisée par la taille, les cabosses se situent à plusieurs mètres du sol et nécessitent l'usage d'une gaffe pour être récoltées. Aussitôt cueillies, les cabosses sont rassemblées puis emmenées au point d'écabossage sur le lieu même de la récolte. Elles sont ouvertes à l'aide de machettes, un geste qui nécessite une très grande précision. Un premier tri s'effectue dès l'ouverture de la cabosse selon la qualité de maturation. Les cabossages consistent à récupérer les fèves et leur mucilage en se débarrassant du placenta. Cette étape est primordiale. Il faut éliminer les éventuels corps étrangers qui risqueraient d'interagir au moment de la fermentation. Toki, le chef de ferme, accompagne les femmes dans le respect d'un protocole de tri très strict afin de s'assurer de la qualité des fèves fraîches. L'ouverture de la cabosse déclenche aussitôt la fermentation.